Ah non, mais je vois bien. Moi, mon voisin, hier soir, il a fait une petite fête chez lui, il a invité des amis. Ah ben bah non, mais il y a dû y avoir un changement d'horaire très localisé, et il est passé directement au 11 mai. En plus, dans mon immeuble, c'est plein de vieux. Oui, de population à risque, pardon. Ah ben bah, du coup, je suis descendu lui dire ce que j'en pensais, ouais. Oui, je pense qu'il s'est senti un peu con. Oui, mais pas con au sens, euh, oups, j'ai merdé, euh, mais plutôt, euh, pardon, mais je comprends rien à ce que vous racontez là. Un peu comme Nicodème avec Jésus. Oui, quand Jésus lui dit, euh, il vous faut renaître d'en haut. Très puissant comme phrase. Bah, mon voisin, il aurait eu tendance à lui répondre, ça tombe bien, je vis au dernier étage. Non, mais oui, je reconnais, ça m'a un peu plombé, cette histoire. En plus, je suis un peu à cran en ce moment. Ouais. Ça doit être la crise de De la quarantaine, ouais. Ouais, mais n'empêche que mon voisin, j'avais bien envie de lui mettre un grand coup de pied dans le. Enfin, de le faire renaître par le fondement, si tu vois ce que je veux dire. Oui, mais j'ai bien compris que ça parlait pas de ça. Mais toi, sinon, tu, tu l'as compris comment, du coup Ah, comme un renouveau intérieur, bah oui. Oui, mais pourquoi d'en haut Il aurait très bien pu dire, il vous faut renaître, point. Non mais oui, ça vient bousculer nos valeurs, mais tu vois, je suis pas sûr que nous, chrétiens, on soit des gens de grande valeur. Ah bah depuis l'origine Regarde Pierre par exemple, si c'était quelqu'un de valeur, ça se saurait. Ah bah c'est ça qui nous sauve d'ailleurs, parce que si on était des gens de valeur, je veux dire, si notre foi reposait uniquement sur des valeurs, en ce moment, ça serait quand même bien difficile. Non mais oui, je reconnais que c'est super difficile. Bah c'est pour ça, je crois vraiment qu'on doit chercher plus pendant cette période, renouveler notre foi. Parce que moi, je suis comme Pierre. La messe en streaming, je trouve ça formidable, mais je trouve pas ça suffisant pour nourrir ma semaine. Le rapport avec Pierre bah, Pierre, qui a quand même vécu la première messe en direct avec Jésus, ça l'a pas empêché quelques heures après de couper l'oreille du serviteur du grand prêtre. Hein. Oui, on peut pas dire que ça ait beaucoup plu à Jésus, non Eh bah, bien, c'est peut-être ça, renaître d'en haut. Hein. Adopter le point de vue de Dieu en toutes circonstances. Arrêter de regarder par le bas, mais voir les choses avec la miséricorde de Dieu. Et si on le vit bien, ça va nous obliger à repenser nos proverbes. En avril, ne te déconfine pas dans le fil en mai, proclame qu'il est ressuscité. Bon, je te laisse, il faut que j'aille parler à mon voisin. Oui, je, je comprends bien que c'est long. Non, mais je, je vois bien, pour nous non plus, c'est pas évident. Mais bon sang, mais c'est pas possible de penser qu'elle soit comme ça On est tous dans le même bateau, merde à la fin